Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler euh, du guide Zaria Donc parler de Zaria, un petit peu personnage euh, assez intéressant puisque c'est un soutien et oui, c'est un soutien, un personnage. Donc, que, que généralement, on appelle off support en, en, en anglais, off sup. Hein, J'ai fait une vidéo sur les rôles. C'est vrai qu'on n'a pas des masses des off sup. Le principe, c'est que c'est pas des soigneurs principaux. Ils n'ont pas forcément d'outils de soins. Ils sont là pour compléter un petit peu le boulot d'un sup. Et en plus de ça, dans leur kit, donc ils vont compléter, ils vont donner de la protection, de l'aide, de l'assistance aux coéquipiers. Mais à côté de ça, par rapport à un healer de base, généralement, ils ont un aspect offensif qui est clairement euh, défini, clairement présent. Euh, pour exemple, bon là c'est Zarya Mais par exemple un Medivh, bah il va à la fois protéger Avec un bouclier quelqu'un mais Donc il va pas soigner mais il va juste le protéger Mais généralement c'est plutôt de lanti burst c'est plutôt une grosse protection Mais il va apporter beaucoup de dégâts Avec notamment bah, par exemple le portail Famille Corbeau, hop tout le monde traverse, tout le monde met une auto Boum, il y a un mec qui prend 50% de ses points de vie Et il va apporter énormément à l'équipe, euh, beaucoup d'utilitaires Généralement c'est un gros gros gros kit utilitaire Mais en plus de ça des bons dégâts Un Medivh qui a stacké sa quête, il fait énormément de dégâts Zarya c'est le même principe, Zarya ça fait Très mal si jamais vous arrivez à bien jouer Zarya bien sûr Alors le principe de Zarya, comment justement ces dégâts se euh, montrent Parce que bah, le perso il a pas de mana, il n'a pas, pas de mana donc Comment il fait Alors déjà au niveau 20, 5000 PV c'est pas ridicule hein, C'est assez tanky, c'est un perso qui est assez tanky pour un, pour un, pour un off-sup hein, Par exemple si vous comparez avec un Medivh ou bon, un Abatture La réponse est vite, est vite faite Parce que c'est quand même Zarya c'est un perso qui va quand même prendre des risques Maintenant la, la difficulté je dirais c'est que vous êtes un, un semi-corps à corps, -corps D'ailleurs vous êtes une sorte de semi-distance Puisque votre auto-attaque vous voyez est assez lointaine Enfin c'est un petit peu l'image d'un blaze en fait hein. euh, Vous êtes une sorte de corps à corps mais pas si corps à corps que ça Avec une auto-attaque à une portée assez longue Comme vous le voyez par contre, la, un petit peu comme blaze La particularité c'est de pouvoir taper sur plusieurs personnes en même temps Et là par exemple si vous vous mettez, alors je crois que je peux me mettre, voilà Je peux toucher les trois là par exemple en me mettant comme ça Le principe du coup euh, de Zarya ça va être de réussir à faire un maximum de dégâts à mi-distance Parce que bah, corps à corps ça peut quand même être en danger parce que c'est un personnage qui n'a pas de mobilité Zarya Alors Zarya qu'on soit clair C'est un personnage qui peut avoir Comme, il a, comme elle a des dégâts et qu'elle tape en zone Elle peut avoir du wave clear Mais son wave clear sera dépendant d'une ressource C'est l'énergie Chaque fois qu'écran personnel et écran généré Donc le Z et le E euh, Alors donc absorbent des dégâts L'énergie de Zarya augmente de 1 unité Chaque unité d'énergie augmente les dégâts de Zarya de 2% Après 0,5 secondes l'énergie s'épuise De 3 unités par seconde Donc comme vous le voyez Elle a 100 points d'énergie 100 points d'énergie donc elle peut monter à 200% de dégâts supplémentaires en gros la cocotte Donc 200% de dégâts supplémentaires si elle a de l'énergie Donc ça c'est plutôt cool hein. 200% de dégâts ça veut dire 200% de dégâts sur le corps à corps Mais on y reviendra ça passe sur le reste aussi Donc sur toutes ces sources de dégâts Donc comme on vient de le voir, on a un écran personnel, comme son nom l'indique, c'est que pour Zarya. Euh, 10 secondes de CD, ça absorbe 1228 points de dégâts et ça dure 3 secondes, niveau 20 bien sûr les valeurs. Donc c'est pas dégueulasse du tout, hein, c'est pas dégueulasse. Et comme vous voyez, hop, j'ai pris des dégâts, ça m'a permis de stocker un petit peu d'énergie et vous voyez, elle disparaît avec le temps. La grosse difficulté, la grosse, euh, difficulté pour Zarya, ça va être justement de gérer cette énergie. Alors l'écran généré donc, euh, 12 secondes de temps de recharge confère faire au héros allié cibler un bouclier capable d'absorber 921 points de dégâts Et dure 3 secondes donc, Encore une fois les boucliers durent 3 secondes, là dessus c'est la même Sauf que le Z bloque plus de dégâts que le E Mais le E c'est sur un pote uniquement, vous ne pouvez pas le mettre sur vous même Mais ça va permettre de bloquer une partie des dégâts Donc en gros elle a un sort uniquement personnel Avec l'écran personnel, le, le shield pour se protéger elle même Et le shield pour protéger un allié qui ne fonctionne que sur un allié une fois que vous avez ça, c'est pas spécialement compliqué La grenade à particules, temps de recharge par charge, 8 secondes Projette une grenade à particules qui inflige 164 points de dégâts aux ennemis Qui inflige 50% de dégâts contre les bâtiments Pour éviter que ça fasse trop de dégâts aux bâtiments Bien entendu, un petit peu l'image d'une Liming euh, Cumule jusqu'à 4 charges Alors le principe, c'est que du coup ça fait 164 dégâts On se dit, bon c'est pas énorme Mais c'est évidemment en fonction de votre énergie Donc comme c'est en fonction de votre énergie eh bien, je peux faire beaucoup plus mal que ça Vous voyez là je fais un 310 alors que je suis censé Faire un 164 Donc ça, ça va être le principal outil de DPS de Zarya Puisque vous allez faire des bons, des bons petits dégâts à distance Sachant que même au corps à corps, votre auto-attaque Un petit peu à l'image d'un Ticus, C'est euh, en gros sur la durée enfin, C'est une sorte de minigun en fait hein. Vous n'allez vous vous pas pouvoir faire du gros hit and run avec le perso hein. Vous voyez les auto-attaques font pas de dégâts Le principe c'est que votre auto est tape en zone Et vous tapez très très vite mais c'est une sorte de minigun, donc le Q-Spell est plus safe à ce niveau-là euh, en termes de dégâts. Par contre, vous n'avez que 4 charges, donc il faut faire un petit peu attention quand même. Donc voilà pour ce qui est des compétences principales de Zarya et le fonctionnement de l'énergie. Gardez bien à l'esprit que plus vous avez d'énergie, plus vous faites de dégâts. Et encore une fois, j'en reparlerai au 10, mais ça marche sur tout. Les sorts offensifs de Zarya Donc niveau 1, super important C'est assez utilitaire C'est euh, tout simplement un palier Généralement pour l'énergie ou l'absence d'énergie On va commencer par la charge maximale Les globes de régénération Qu'on fait instantanément 20 unités d'énergie Donc ça veut dire que ça vous remplit Forcément 20% de votre barre d'énergie C'est super, c'est très fort Qui dit 20% d'énergie, dit 20% de dégâts supplémentaires Euh, dit 20% Pardon, oui, oui, non, attendez euh, non, 40% de dégâts supplémentaires pardon. 40% de dégâts supplémentaires, donc c'est vraiment fort A euh, côté de ça, passez 150 secondes à 50 unités d'énergie ou plus Donc rien que de base, quand vous jouez ce talent Instantanément, le, les globes vous donnent de l'énergie Ça c'est cool Rien que ça déjà, ça pourrait être bien hein, Parce que ça vous permet, sur du Sanctuaire Inferno Du, euh, du Sanctuaire Inferno du, du Spider Queen euh, Vous avez euh, votre petit globe qui vous donne de l'énergie Et en plus de ça Vous avez, euh, vous avez la diff D'ailleurs, pourquoi j'ai pas eu le... Pourquoi j'ai pas eu l'énergie là Très bizarre. Euh, du coup, parce que là il y avait un globe normalement. Ou alors c'était pas un globe. Étonnant. Oula, ça bug là. Mais non, mais c'est parce que j'ai pas pris le talent. <rire> c'est pour ça. Tu ça bug. Mais oui, c'est normal. J'ai pas sélectionné le talent. Euh, du coup, le maximum d'énergie est augmenté. Et le, une fois que vous avez passé 150 secondes à 50 d'énergie ou plus, le maximum d'énergie est augmenté de 20 unités. Donc au lieu d'avoir 100 d'énergie, vous passez à 120 d'énergie. Et ça, c'est énorme. Parce que chaque unité d'énergie augmente les dégâts de Zarya de 2%. Donc si vous avez 20 d'énergie. 20 points d'énergie supplémentaire, cest à dire que vous avez 40% de dégâts supplémentaires donc au lieu des 200% de dégâts vous montez à 240% de dégâts supplémentaires, donc la charge maximale sur le papier c'est le meilleur, puisque ça vous permet grâce au globe, de garder de l'énergie plus facilement, parce que l'idée c'est que tant que vous avez de l'énergie bah, vous réduisez le taux de perte et là vous voyez, regardez, regardez la montée hein. la montée. j'ai pris les 20 d'énergie avec les globes et ensuite le reste, le bouclier fait la diff et chaque globe que je vais récupérer, va bah, me permettre de garder plus longtemps ma charge. Hop, je garde ça tranquillement. Et ça me permet en fait d'avoir toujours un certain bout d'énergie. Et ensuite, c'est du réflexe bien sûr. Hein. Attention à pas faire n'importe quoi euh, pour, euh, pour l'énergie. Parce que euh, si vous mettez un shield sur un... Alors, la plupart du temps, les problèmes avec Zarya, c'est que les mecs mettent les boucliers après les dégâts. Du coup, il n'y en a plus. Et euh, bien sûr, quand vous jouez contre une Zarya, bah, évitez de taper quand il y a le bouclier. Vous pouvez attendre un petit peu. Une fois que le bouclier est terminé. Bam on balance Après bien sûr contre Zarya Les anti-boucliers Genre Varian Très très fort l'anti-bouclier Contre Zarya Évidemment Donc en dehors des autres niveaux 1, hein, On a un autre talent qui est assez cool c'est l'experte en démolition Tous les 5 héros adverses touchés par la grenade à particules Son temps de recharge diminue de 0,4375 secondes Jusqu'à un maximum de 3,5 secondes Une fois 40 héros adverses touchés par la grenade à particules Ça augmente son rayon d'effet de 15% L'idée généralement c'est sur un build Q-spell C'est d'avoir plus facilement de, de, de poke en fait avec le A Le problème de ce talent c'est euh, le... l'énergie Comme je le disais le problème de, de ce talent c'est l'énergie Parce que bah, si vous avez plus d'énergie enfin, Certes vous avez des Q-Spells en permanence mais en fait vous n'avez pas d'énergie Donc qui dit pas d'énergie dit moins de dégâts sur votre A Plus de pot qu'avec le A certes mais avec moins de dégâts en fait Donc c'est beaucoup plus dur de gérer votre énergie Parce qu'encore une fois Zarya à une époque c'était vraiment pété hein. En fait le perso est passé de nul à chier à péter C'est d'ailleurs dans l'historique le, le changement Zarya a eu un changement dans son dans le patch quand elle est arrivée C'était le pire winrate du jeu Et en 24h heures, 48h heures, elle a eu un changement avec 20% de up sur toutes ses stats Et elle est passée premier winrate euh, d'Heroes à la déségalité mais c'est globalement le premier win rate donc c'est un personnage qui a pris des nerfs euh, clairement qui a pris des nerfs et une des, un des intérêts par exemple pour stacker votre euh, pour stacker votre shield par exemple ça peut être d'aller sous les tours mais sous les tours ça peut être très dangereux donc la gestion de l'énergie doit pas être c'est bien d'être full énergie mais si vous êtes mort vous ferez pas de dégâts donc c'est toujours un petit peu difficile avec Zarya de gérer l'énergie et l'expert en démolition vous aidera pas à ce niveau là ensuite nous avons le habou portant les attaques de base infligent 50% de dégâts supplémentaires ah. Euh, inflige 50% de dégâts supplémentaires aux ennemis à portée de mêlée euh, Ce qui est cool c'est que 50% de dégâts supplémentaires bah, vous pouvez monter à 250% de dégâts supplémentaires euh, sur euh, si jamais vous avez beaucoup d'énergie et surtout l'idée c'est que vous ferez encore plus mal au corps à corps ça peut très apprécié par les coréens ce genre de talent enfin euh, c'était très apprécié par les coréens sur euh, ce genre de talent parce que bah par exemple sur BOE ça peut vous permettre de taper plus fort l'immortel euh, l'idée c'est que quand vous avez beaucoup d'énergie et s'il n'y a pas trop de trucs pour vous punir en face et qu'il y a beaucoup de corps à corps ça peut être génial bien sûr pour taper euh, pour taper de la frontline mais le problème, encore une fois, c'est la gestion de l'énergie, ça ne vous aide pas à gérer l'énergie. Et au final, vous n'avez que deux talents, 1 qui gère l'énergie, celui-là qui est à la fois utilitaire et offensif, puisqu'il augmente aussi vos dégâts. Et enfin, l'union fait la force. Chaque tranche de 12,2 points de dégâts infligés par les alliés protégés par l'écran généré confère à Zarya une unité d'énergie jusqu'à un maximum de 40 unités par écran. Le principe, c'est quoi Le principe, c'est que si vous mettez un shield à un pote, eh bien, il peut générer jusqu'à 40... Euh, en fonction des dégâts qu'il inflige Il peut générer jusqu'à 40 D'énergie Donc honnêtement 12,2 points de dégâts Chaque tranche euh, euh, confère à une Unité d'énergie jusqu'à un maximum de 40 Ça fait qu'en fait bah, vous allez C'est un talent qui est pas Faut pas sous-estimer les valeurs Ça donne très facilement de l'énergie Soyons honnêtes ça donne très très facilement de l'énergie Donc on pourrait dire bah c'est super Malga c'est le meilleur talent en fait Alors l'union fait la force Pourquoi j'en parle en dernier C'est que c'est la fausse bonne idée C'est à dire que par exemple sur une map comme euh, BOE, champ de l'éternité, où les globes sont plus difficiles à récupérer, clairement l'union fait la force, c'est sa meilleure carte. BOE c'est super fort. Ça vous permet de ne pas réfléchir, on mettez un shield sur un pote et vous serez full énergie. Pas de problème. La gestion de l'énergie, facile. Le problème c'est que vous n'avez pas de dégâts supplémentaires, contrairement à l'experte en démolition au bout portant et charge maximale. Après vous allez me dire, mais le gars tu viens de dire que... Euh, si t'as de l'énergie, t'as des dégâts supplémentaires, donc peut-être qu'il vaut mieux sacrifier l'utilitaire, mais au moins avoir de l'énergie. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, tu n'as pas l'utilitaire et les dégâts de la charge maximale. Donc c'est pour ça que la charge maximale, j'en parle en premier, c'est vraiment le meilleur talent de Zarya. Maintenant, l'union fait la force, il y a un autre problème. Le E, on a tendance à l'oublier. Et d'ailleurs, j'en avais parlé avant même avec Ixir, euh, qui est probablement la meilleure Zarya d'Europe, qui est français. Euh, et a, a, là-dessus, on est assez d'accord, c'est que la plupart des joueurs de Zarya oublient un truc. Le E c'est pas là pour être utile en dehors d'une protection Lui il va se faire tuer, on met un shield pour le protéger Le E il sert avant tout à protéger un allié Bien sûr ça a un second effet c'est de vous donner de l'énergie Mais beaucoup ont tendance à considérer que le E du coup c'est plus utilitaire Pour vous dans votre kit etc Que véritablement la première intention du E le pr La première utilité du E C'est de permettre de tanker en fait et tout ce qui vous donne. Euh, tout ce qui va vous, vous, vous donner des effets supplémentaires en plus de ça, ça peut vous faire oublier le principal intérêt de l'écran généré, c'est de protéger votre pote. Vous allez dire, ah c'est bon, c'est facile. Mais non, on va y revenir juste après, mais l'union fait la force, là c'est uniquement c'est je vais shield un gars pour qu'il fasse des dégâts et comme ça j'aurai de l'énergie. On n'est plus dans la protection en fait. Donc c'est le problème dans lequel on peut tomber avec ce genre de talent. Donc l'union fait la force, je conseille sur BOE, mais même sur BOE, la charge maximale est ok. Et euh, c'est vraiment sur BOE Et à l'heure actuelle même en compétitif au Master Clash CL On voit des joueurs la jouer ailleurs Pour moi c'est de la fainéantise C'est de la fainéantise L'union fait la force sur BO je comprends tout à fait Parce qu'il y a vraiment pas les Globes et tout Sur les autres c'est juste de la fainéantise Et euh, ça prouve justement qu'on n'est pas forcément un grand joueur de Zarya Parce que la difficulté sur Zarya justement C'est de gérer l'énergie Or ça c'est un peu la facilité c'est le côté obscur C'est la facilité je, je cherche pas à m'améliorer sur Zarya Je fais n'importe quoi je serai full énergie du coup niveau 4 Niveau 4 on a des super talents honnêtement sur Zarya C'est des talents défensifs mais super intéressants Et on va commencer par le baraquet FMNN Renforce le bouclier d'écran personnel, l'écran personnel absorbe 319 points de dégâts supplémentaires Alors je vous avoue que je ne savais pas trop par lequel commencer parce que tous les talents sont cool. Euh, Celui-là c'est pas mal si vous allez en prendre plein la gueule euh, Vous n'avez pas encore une fois de mobilité avec Zarya Donc c'est vrai que c'est un talent qui vous permet d'un peu plus encaisser euh, pour pouvoir faire encore plus de dégâts derrière Donc c'est plutôt cool euh, N'oubliez pas que ça change pas la durée, hein, c'est 3 secondes, donc ça change pas à ce niveau-là Ensuite, on a le fait moins 20 pompes ». Généralement, Zarya est prise dans un double support. On a besoin d'un healer, un soigneur, et en même temps, on prend Zarya à côté pour apporter du défensif tout en ayant de l'offensif. Le principe, du coup, généralement, avec un double support comme ça, on prend un hyper carry, un assassin, que ce soit corps à corps ou distance, qui va pouvoir profiter énormément du double support. Au corps à corps, par exemple, ça va être une Sonia, ça va être un Butcher, ça va être un, un Maltael, c'est des assassins mêlés qui vont énormément Apprécier euh, le, le, la protection d'une Zarya et d'un autre soigneur, et à distance, les hypercarries généralement c'est des auto-attaqueurs, par exemple Vala, Cassia, je sais pas moi, Zul'jin, ce genre de choses, ils vont très très bien profiter de ce. D'ailleurs, avec Zul'jin, c'est cool les boucliers parce que bah, même s'il a plus de PV, il a le bouclier et il peut toujours taper très très vite, plutôt qu'un soigneur qui va réduire sa vitesse d'attaque. Donc. À ce niveau-là, Zarya se marie très très bien avec ce genre de perso. En mage, on peut penser à Gul'dan d'ailleurs, qui marche très bien en double sup. Euh, avec Zarya, ça a été même méta pendant un moment en Corée pour contrer justement les double supports. Euh, puisque Zarya mettait un shield à Gul'dan, il s'avançait, il balançait tout ça et c'était ok. Donc... Le fait moins 20 pompes est excellent puisque les globes de, génère, de régénération augmentent l'absorption de dégâts d'écran de généré de 15 points jusqu'à un maximum de 300 points en fonction du nombre de globes. Après avoir récupéré 20 globes de régénération, réduit de façon permanente le temps de recharge d'écran généré pardon, de 2 secondes. Donc on passe de 12 secondes à 10 secondes de temps de recharge, c'est le CD de l'écran personnel. Donc C'est plutôt cool Déjà vous augmentez la défense de votre allié, sachant que comme vous le voyez il y a à peu près... Euh, Toujours 300 de différence entre, euh, le, enfin un peu, ça, ça varie mais à peu près 300 de points de différence entre l'écran personnel et l'écran généré Donc le fait moins 20 pompes ce qui est cool c'est qu'en gros vous donnez à peu près la même, euh, le même substance que votre shield personnel à un allié Donc meilleure protection et plus souvent puisque vous l'aurez plus souvent euh, Deux secondes de moins euh, sur, le, sur le, ce qui est cool c'est que généralement c'est bien pour votre euh, hyper carry, Que ce soit Valak, Cassia, Machin, Gul'dan, euh, Sonia etc. Ça veut dire plus de protection, c'est un peu l'objectif de Zarya Donc Fais-moi 20 pompes, un très bon talent si vous êtes en duo avec un pote par exemple Sachant que vous allez chercher à avoir des globes pour la stacker Ça se marie aussi avec la charge maximale puisque vous allez vouloir prendre des globes Donc fais-moi 20 pompes c'est un très très bon talent Ensuite on a le bouclier défensif A l'expiration une fois la quantité maximale de dégâts absorbés L'écran personnel et écran généré confèrent 75 points d'armure physique Contre les deux prochaines attaques de base et reportées dans les 6 secondes Ce qui réduit les dégâts qu'elles infligent de 75 points Donc ça ce qui est cool c'est qu'en fait votre protection personnelle avec Zaria c'est le Z Donc 10 secondes de temps de recharge ça dure 3 secondes Donc en gros vous avez 7 secondes de CD effectif où vous n'avez pas de protection Sauf si votre shield est pété en moins de 3 secondes bien sûr Mais on part du principe que votre shield tient jusqu'au bout 7 secondes où vous n'avez pas de protection bah, Ce qui est cool en fait c'est que, le... ce cool, en fait, que le bouclier défensif Il permet quasiment d'avoir une protection quand votre shield personnel se termine Donc il renforce votre protection Tant, en, tant que votre shield n'est pas revenu Donc ça, on n'a pas tendance à, à l'imaginer Mais c'est excellent C'est excellent. Ça fait que vous avez un très, très, une très grosse protection Grâce à votre bouclier Une fois le bouclier terminé, boum, je, je gère encore Alors évidemment, comme c'est des blocages Des charges de blocage C'est bien contre des auto-attaqueurs qui tapent très très fort et lentement Contre des corps à corps du genre Tral Contre des distances aussi Du genre Grey Main, Valar, Raynor, C'est vrai que le bouclier défensif est cool A privilégier quand il y a vraiment beaucoup d'auto-attaqueurs en face Là le bouclier défensif va être vraiment Une contrainte énorme pour les adversaires Et donc vous avez des super talents Et enfin l'écran accélérateur L'écran généré augmente la vitesse de déplacement du héros allié De 50% pendant toute sa durée Alors les valeurs sont énormes Je rappelle 30% c'est la vitesse de monture 50% c'est quasiment deux fois la vitesse de monture C'est énorme Le mec va, va tracer comme pas possible Le problème de l'écran accélérateur c'est quoi C'est que justement comme j'en parlais juste avant J'ai fait un laïus c'est pas pour rien C'est que le E a la base, c'est pour protéger un allié. Or, si vous faites ça, vous allez déjà perdre de l'énergie. Enfin, vous allez ne pas protéger votre pote, mais juste lui augmenter sa vitesse de déplacement. Et en plus de ça, l'effet, euh, on va dire, euh, bâtard, c'est... L'effet pervers, c'est que vous n'aurez pas, justement, le gain d'énergie. Parce qu'en fait, vous allez utiliser un mec qui ne va pas être dans la merde, qui va aller plus vite. Donc, généralement, c'est les, les adversaires qui vont le fuir. Mais pour augmenter la vitesse à laquelle vous allez attraper quelqu'un, par exemple, et... Derrière, bah vous aurez un problème parce que vous avez deux sorts pour augmenter votre énergie et ce talent-là, bah il ne va, va pas forcément marcher. Et ce talent-là a été, on va dire, démocratisé grâce à quoi C'est le combo Zarya-Garoche, notamment sur Battlefield of Eternity. C'est je mets un bouclier sur Garoche. Garoche, le gros problème de Garoche, c'est qu'il n'a pas de vitesse de déplacement. Du coup, tu donnes ça à un Garoche. Garoche, il speed sur un gars, il fait le combo et tu as tout le monde pour intercepter derrière. Le problème. Du coup de ce talent c'est que des fois Garrosh, bah ok Garrosh c'est un perso qui force des trucs sur lui Un peu comme Arthas, on pourrait dire c'est fort avec ce genre de, de tank qui manque de mobilité Oui bien sûr, le problème c'est que du coup il eh bah, y a des fois, bien sûr ils vont prendre dans la tête pendant ce temps Et donc ça marchera, ça fera le double effet Mais beaucoup de fois, en fait vous allez utiliser le juste pour attraper un gars et c'est tout Alors si vous tuez le gars, tant mieux, nickel, vous, allez, vous avez fait la diff donc c'est pas grave Même si vous avez perdu votre énergie, vous avez gagné un kill donc un 5v4 donc pas de problème si, arrivez, si jamais vous n'arrivez pas à le tuer bah, <rire> C'est plus compliqué Et malgré tout la gestion de l'énergie sera quand même difficile pour Zarya Et si Zarya a pas d'énergie bah, Le perso, l'utilité du personnage est moins forte Et là par exemple bah, si c'est juste Un gain d'énergie qu'il faut, est-ce qu'il faudrait pas mieux Mediv Donc Écran accélérateur c'est un talent qui est très fort Mais qui a des gros problèmes Qui ne sont pas forcément euh, en premier lieu euh, On n'y pense pas forcément en premier lieu Donc ça avec Garrosh Très très fort, sinon un Éviter. Même par exemple, je voyais souvent, il le faisait avec une Vala. Vala, elle a déjà quasiment 30% de move speed de base. Donc, la faire passer à 50%, bon. Avec un Guldad, pourquoi pas L'écran accélérateur. Mais genre, c'est pas... Pfff. Franchement, il vaut mieux les autres talents. Ça, c'est vraiment avec un tank qui a besoin de pouvoir y aller et qui va forcément prendre dans la tête. Mais sinon, pas dingue. C'est très fort, mais... Aussi beaucoup d'effets vicieux en fait dessus Donc on va euh, considérer le fait moins 20 pompes Niveau 7 Alors niveau 7 c'est pareil On va commencer par un talent qui est monstrueux C'est la précision du geste Grenade à particules inflige 68 points de dégâts supplémentaires Aux adversaires situés au centre de l'explosion Et réduit la vitesse de déplacement des adversaires touchés dans la zone centrale De 25% pendant 2 secondes Précision du geste ça fait que votre cuspel fait des dégâts supplémentaires au centre Et en plus de ça il y a un effet utilitaire ça ralentit alors Avant, avant même qu'il y ait le ralentissement c'était déjà très très fort Le truc c'est que ça demandait une grosse précision Mais c'était très très fort Et du coup vous voyez il faut toucher dans le centre et vous allez faire des dégâts supplémentaires. Ces dégâts supplémentaires, mesdames et messieurs, dépendent aussi de votre énergie. Donc, plus vous avez d'énergie, plus vous faites mal. Et c'est là que la synergie entre charge maximale et précision du geste est monstrueuse, puisque plus vous avez d'énergie, plus vous faites mal. Ça marche avec le critique. Vous allez envoyer, mais vous allez saucer vos adversaires. Hein. Vous, allez, vous allez leur faire beaucoup trop mal. Euh, à côté de ça, on a l'écran explosif. Euh, ça marche comme le talion de tir à elle. À l'expiration, une fois la quantité maximale de dégâts absorbés, l'écran personnel explose et inflige 251 points de dégâts aux ennemis proches. Ça marche, évidemment, en fonction de l'énergie l'écran explosif on va le conseiller contre beaucoup de corps à corps ou sanctuaires infernaux par exemple ou sanctuaires infernaux bah, ça fait que vous allez avoir aussi plus de wave clear sur le sanctuaire pour récupérer des petits squelettes ça peut faire la différence euh, l'écran explosif contre les caques, bah pff, ça pète ça fait des dégâts supplémentaires euh, maintenant se priver de la précision du geste c'est dur mais l'écran explosif est vraiment un très bon talent aussi sur spider queen pour le wave clear ça peut très bien marcher vous, a, vous allez chercher le globe vous allez chercher vous prenez un petit peu ça va vous permettre de wave clear tout ça donc L'écran explosif est pas mal Attention quand même à ne pas oublier que le Z vous sert avant tout à vous protéger Une Zarya qui Z n'importe comment c'est une Zarya qui finit morte hein. Donc, euh, Et vraiment quand vous êtes contre une Zarya Il faut regarder quand est-ce qu'il y a le shield allié Quand est-ce qu'il y a son propre shield Réussir à faire la différence Une fois que le shield allié est, est fini Elle a plus de protection Une fois que le shield sur elle-même Zarya on a l'impression que c'est tanky Tant qu'elle a le shield, quand elle a plus le shield, elle a plus de mobilité, c'est une Johanna. Hein. C'est une Johanna sans galvanisation, ça se focus, ça se détruit. Et je pense même qu'elle. A... Je ne sais pas si elle a plus de PV que Johanna de base, il faudrait... faudrait vérifier. Le chat, je vous, je vous le confie. Euh, mais du coup, c'est pas forcément euh, dingue. Donc attention à pas claquer votre Z n'importe comment. L'idée, c'est plus d'avoir votre protection personnelle. Et quand elle se terminera, bah, en plus de ça, vous renvoyez une partie des dégâts à votre adversaire, dans l'idée. A euh, plein régime, tant que Zarya dispose de plus de 40 unités d'énergie, la zone d'effet des attaques de base est augmentée de 35%. A plein régime, c'est pas forcément dingue. Ça marche bien en synergie avec le abou portant, mais généralement, c'est-à-dire que vous privez de beaucoup d'énergie pour taper un peu plus loin et tout. C'est pas, pas, incroyable, je trouve, sachant que c'est en fonction de l'énergie. C'est même pas de base. Ce serait de base, pourquoi pas, mais sans, sans en fonction de l'énergie, sachant que bah ouais, avec le Venesi et, et le plein régime, pourquoi pas. Et mais, enfin, le Venesi, pardon, le, le charge maximale. Ok, mais la synergie, on aimerait l'avoir avec un abou portant, puisque bah ça veut dire que ça augmente aussi les 50% de dégâts supplémentaires. Donc c'est un peu un peu dommage à ce niveau là euh, Et le, donc talent un peu moyen mais qui peut être cool pour waveclear un peu plus ou autre Mais bon c'est quand même un peu dommage sachant que le précision du geste vous aidera à waveclear Venez-y les dégâts absorbés par les écrans génèrent 20% d'énergie supplémentaire Alors ce talent il a été énormément nerf à la sortie parce que c'était 25 ou 30% je crois Ou même 40% je crois à la, à la sortie Et ça c'était encore une fois c'est un petit peu la même chose que l'union fait la force Sauf que ce talent a pris énormément de up c'est l'inverse en fait, lui a été nerf et lui a été up Mais c'est le même principe, c'est pour les feignasses en fait C'est pour ceux qui n'arrivent pas à générer proprement de l'énergie Du coup, plutôt que de vous apprendre à bien gérer votre énergie C'est les, les talents un peu raccourcis En mode, même si je suis nul, il bah, y a moyen que je récupère de l'énergie facilement Le problème c'est que vous, vous privez de talents qui sont beaucoup trop forts à savoir pression du geste et écran explosif Donc venez-y, ne le faites pas euh, Niveau 10, zone d'exclusion, talent extrêmement fort sur euh, Zarya 45 secondes de temps de recharge lance une bombe gravitationnelle qui inflige 283 points de dégâts plus les valeurs en énergie bien sûr, donc ça peut monter à 200% de dégâts supplémentaires et créer, une, voire 240 si vous avez la charge maximale. Et crée une zone d'exclusion pendant 3,5 secondes. Les ennemis qui pénètrent dans la zone affectée sont repoussés. et Leur vitesse de déplacement est réduite de 50% pendant une seconde. Euh, ça c'est sur le premier proc d'ailleurs. Je crois pas que sur les autres après il y a le Slow. C'est sur le premier proc, hein, la vitesse de déplacement réduite. Ensuite c'est juste un repoussement. Euh, donc zone d'exclusion c'est un talent qui est un passe-partout sur Zarya. Ça marchera toujours. Et la force aussi c'est que c'est un énorme apport de dégâts sur Zarya. C'est ce qui peut lui manquer. Elle a le Q-Spell pour faire les dégâts et les autos. Mais ça manque un petit peu. Zone d'exclusion, ça permet de couper une équipe en deux et en plus de ça de détruire un mec. Donc, la... Enfin, de détruire plusieurs mecs même. Donc la zone d'exclusion, c'est monstrueux. Sachant que ça peut être en, en tandem avec par exemple un tombeau léurique. Vous mettez un tombeau 3-4 personnes, vous mettez la zone d'exclusion dedans et les mecs seront repoussés en permanence contre un mur. Un peu à l'image d'une bourrasse stade Et du coup, les mecs peuvent pas bouger. Donc ça, c'est vraiment fort. Zone d'exclusion qui casse l'accès à un mur ou qui bloque contre un mur, ça fait que le mec il est perma-cc, il peut rien faire. Donc il est perma-bump, il peut rien faire. Donc la zone d'exclusion. C'est super playmaker, ça fait des dégâts, c'est trop fort. C'est vraiment temps de recharge réduit et tout, c'est super cool. Maintenant, il y a l'orba graviton, le talent, euh, l'ultime d'Overwatch, lance une bombe gravitationnelle qui explose après une seconde, puis attire les héros adverses vers le centre de la zone pendant 2,5 secondes. A une époque, l'orba graviton, c'était 100 secondes CD, je crois que c'était même 120 secondes, c'est passé à 180 et finalement 60. Et enfin à 60 secondes de temps de recharge, le talent devient viable. Euh, surtout avec le 20 en plus, parce bah, qu'on en reparlera, mais le, le, déjà le 10 maintenant est viable. Je dirais que l'orba graviton, c'est bien contre beaucoup de persos qui n'ont pas de mobilité parce que le problème de à graviton c'est qu'en fait le mec est bloqué au centre mais par exemple une liming bah, elle peut tp out en fait une liming peut tp out alors déjà quand elle voit le projectile parce que ça met du temps à arriver et en plus de ça ça met un petit peu de temps avant l'activation donc c'est c'est pas ça met du temps ça met du temps à prog donc l'orba graviton c'est bien en combo c'est généralement bien en machine à combo en mode euh, on va attraper un gars euh, orba graviton une tout gravito le enfin ce genre de choses mais euh, à graviton c'est pas terrible aussi contre des, des positions qui peuvent facilement s'escape. Contre des persos genre Malfurion, Keltas, euh, Raynor, les mecs peuvent pas sortir, leur bas graviton c'est cool. Maintenant, leur bas graviton, généralement vous allez l'utiliser en ré-engage parce que en engage tout court c'est rare que ça marche. En ré-engage les mecs avancent et tout, Oups, mettez une orbe graviton là dedans, tout le monde est paqué là pff, vous pouvez artiller, Ça vous fait proc la pression du geste très facilement donc ça marche très bien. Le souci. Encore une fois c'est les mecs à escape qui peuvent sortir de leur bas graviton très facilement euh, Donc zone d'exclusion ça sera toujours bien en bas graviton c'est un peu plus situationnel mais c'est aussi fort euh, Niveau 13, niveau 13 talent ultra euh, défensif de Zarya euh, On va commencer par l'athlète insensible Écran personnel rend insensible aux effets de contrôle Ça c'est cool encore une fois un personnage qui a pas de... Je comparais avec Johanna c'est un personnage qui a pas de mobilité Donc elle se fait très vite bloquer sur place Donc c'est un petit peu la galvanisation de Johanna Sauf que c'est 10 secondes de temps de recharge au lieu de je sais plus combien Au lieu de 16 ou 18 maintenant la, la, la, la Galva Donc c'est quand même très très fort C'est quasiment deux fois le CD en, Enfin c'est deux fois moins de CD quasiment Donc euh, qu'une euh, qu Galva de Johanna Ensuite on a l'écran anti -sort. donc ça c'est bien contre les, les contrôles. Généralement on la joue contre euh, BOE sur champ de l'éternité. Ça, ça vous permet de shield sur le stun de l'immortel, c'est toujours cool. Mais l'atlet intersensible c'est vraiment en fonction des contrôles, mais ça sera jamais. Enfin il y a toujours des CC donc c'est rarement, euh, rarement pas terrible. L'écran anti-sort, expiration une fois, la quantité maximale dégâts absorbés, écran personnel confère à Zarya 75 points d'armure antisort pendant 3 secondes. Là c'est énorme, c'est pas des charges de bouclier antisort, c'est 3 secondes d'antisort. Et encore une fois, c'est à la sortie du Z, donc un petit peu à l'image du blocage. Ça fonctionne du tonnerre contre les compositions qui ont beaucoup de dégâts magiques, euh, limings et tout. Bah c'est vrai que vous, vous protégez. À la sortie, le mec se dit c'est bon, je peux y aller. Et en fait, bah non, vous 75% d'anti-sort pendant 3 secondes. Donc c'est vraiment très très solide. Euh, sachant, sachant encore une fois que euh, l'écran anti-sort vous protège le temps d'avoir de nouveau votre écran, euh, de nouveau votre écran personnel. Donc l'écran anti-sort c'est vraiment vraiment très très costaud. Et n'oubliez pas que même s'il n'y a pas de mage. Euh, tous les héros ont des dégâts euh, magiques. Même un boucher, on pourrait dire c'est full physique. Bah ben, en fait, son Q spell c'est dégâts magiques, son E c'est dégâts magiques, son, F son 10 c'est dégâts magiques. Donc au final, l'écran anti-sort ça marche. C'est rarement mauvais en fait. C'est rarement mauvais, même si c'est vrai que la concurrence peut être solide contre des trucs où il n'y a pas trop trop de burst magique. Ensuite on a le travail d'endurance, Donc que l'énergie dépasse 75 unités, confère 20 points d'armure réduisant de 20% tous les dégâts subis euh, Honnêtement c'est le moins bon talent donc j'aurais dû le dire en dernier, c'est pas mauvais hein. 20 points d'armure c'est pas mauvais Mais ce talent aussi a été méga nerf, à une époque c'était 25 ou 30 d'armure, euh, aujourd'hui c'est un peu faible, il, mér il mériterait un petit up Sachant qu'en plus ça demande 75 unités d'énergie donc ça demande d'être très haut, euh, alors par contre aussi un point que j'oublie avec la charge maximale comme ça augmente votre maximum d'énergie, ça fait que même en réduisant votre énergie, vous allez rester à un taux plus haut. Donc tous les trucs qui vous demandent 75 d'unités d'énergie, sans la charge maximale, c'est dur. Avec la charge maximale, c'est beaucoup plus simple de rester dessus. Donc, travail d'endurance, c'est le plus faible des 4, honnêtement. Privilégiez euh, plutôt l'athlète insensible et le grandissant ou la douleur éphémère. Temps de recharge 30 secondes à activation, consomme toute l'énergie pour conférer un bouclier capable d'absorber un montant de dégâts équivalent à 0,5 du maximum de points de, de vie de Saria par unité d'énergie consommée. Et qui dure 3 secondes, un seul écran personnel peut être actif à la fois En gros, ça vous permet de faire, pour vous montrer, parce que ça a l'air barbare dit comme ça Vous allez tanker d'abord avec votre Z Une fois que votre protection est terminée, vous n'avez plus de Z Vous allez sacrifier votre énergie pour vous donner un shield c'est toujours cool, ce talent a été méga nerf mais honnêtement ça reste toujours très fort Le problème c'est que ça sacrifie votre énergie donc il faudra relancer de l'énergie Donc privilégier athlète, athlète insensible et écran anti-sort mais c'est vrai que la douleur éphémère peut être vraiment vraiment cool euh, Mais privilégier je pense écran anti-sort, athlète insensible euh, Niveau 16, niveau 16 sur Zarya on a trois très bons talents encore une fois euh, du très bon utilitaire donc comme je le disais, le palier 16, c'est un palier extrêmement intéressant. On va commencer par, alors, une grosse distinction, le 13, vous avez une insensie avec l'athlète insensible. Donc c'est une insensie de 2 secondes en plus, donc c'est plutôt cool. Le 16, ce n'est pas une insensie, l'écran purificateur, il porte mal son nom, ça devrait être l'écran purge, l'écran de purge ou je sais pas. Mais le problème c'est qu'en fait la différence entre une purge et une purification est importante. La purif c'est tout simplement une incensie qui peut être pré avant que le contrôle arrive puisque l'incensie dure une, deux secondes en l'occurrence pour Zarya, qui permet de vous protéger de tout contrôle pendant deux secondes. La purge c'est différent. La purge c'est vous purgez un contrôle qui est déjà présent. Donc vous ne pouvez pas pré-purge. Une purge c'est une fois le contrôle passé. Donc... Écran généré supprime tous les effets incapacitants et son temps de recharge est réduit de 3 secondes L'écran purificateur est très fort avec Zarya Parce que déjà généralement c'est pour protéger un de vos mecs qui se serait fait contrôler, se serait fait attraper Parce qu'il peut avoir 10 milliards de PV si le mec bouge plus il est mort Dixit stitches hein, bien sûr Donc l'écran purificateur, là où il est très fort c'est que de toute façon Même si vous ne supprimez pas d'effet de enfin, incapacitant, vous réduisez le E de 3 secondes 3 secondes c'est à dire que vous passez de 12 à 9 secondes de temps de recharge Ce qui est vraiment pas mal hein. C'est euh, vraiment très très fort, c'est quand, quand même 25% de CD en moins, donc c'est quand même pas dégueu Et fusionner avec le fait moins 20 pompes, vous réduisez de 5 secondes le CD Alors là, on est pas loin de 50% de CD en moins, c'est quand même pas dégueulasse hein. C'est quand même, ça devient très très très intéressant Le truc, c'est que l'écran purificateur... Bah, c'est vrai que c'est quand même principalement pour du contrôle Mais c'est quand même cool pour la, le CDR, la CDR Maintenant il y a l'émulation, l'impact, l'écran généré Applique aussi une version de base de la capacité à un second allié proche Ce qui est cool c'est que par exemple si vous, votre hyper -carry est un assassin mêlé Par exemple Sonia, Maltel encore une fois ou Boucher Vous allez pouvoir shield en même temps par exemple votre tank Donc ça fait une double protection Qui dit double bouclier dit aussi un gain d'énergie énorme pour vous Donc c'est l'occasion de protéger deux personnes et en plus de ça de récupérer là d'être maximum d'énergie Puisque vous mettez un shield sur deux gars dans un fight Honnêtement pas de problème donc l'émulation c'est généralement le talent générique de Zarya au 16 Et enfin un talent qu'on oublie et qui est pourtant méga solide surtout si vous avez les charges maximales C'est la fleur de combat quand l'énergie dépasse 75 unités accélère de 25% l'écoulement des temps de recharge Et je précise bien 25% l'écoulement des temps de recharge Généralement c'est marqué 25% l'écoulement des temps de recharge des capacités de base Là c'est 25% l'écoulement des temps de recharge totaux donc ça marche pour réduction de temps de recharge sur le A, réduction du temps de recharge sur le Z, réduction du temps de recharge sur le E. Donc au final, la réduction du E, bah, vous l'avez à peu près en jouant fleur de combat. Réduction du temps de recharge de l'ultime, hein, une zone d'exclusion à 45 secondes de temps de recharge, ça fait que vous allez la réduire très très facilement. Donc c'est méga solide. C'est vraiment très très très très fort. Maintenant, il faut pouvoir... Garder de l'énergie en permanence Et c'est là encore une fois où charge maximale est quasi obligatoire Pour jouer fleur de combat Mais fleur de combat sur le papier c'est vraiment méga solide Donc je vais, re je vais revenir On va jouer à charge à maximale euh, Fais moins 20 pompes aller. Le, le pré La précision du geste talent. Zone d'exclusion Athlète à insensible Fleur de combat donc comme je le disais Qui va aussi augmenter du coup plus souvent les dégâts de la précision du geste Et au niveau 20 Alors là niveau 20 sur Zarya c'est un crève coeur Parce qu'il y a énormément de choses fortes de manière générique, la défense inflexible a toujours été le talent de Zarya, puisque 60 secondes, c'est un retour rapide personnalisé à l'activation, réinitialise le temps de recharge d'écran personnel d'écran généré. En gros, vous faites Z, E, vous mettez, hop, et vous avez de nouveau le Z et l'E. Très fort pour avoir plus de protect, comme vous venez de le voir, en plus ça fait proc les talents, donc généralement l'athlète insensible, l'écran anti-sort, et le bouclier défensif, donc euh, le, la défense inflexible elle est encore meilleure si vous avez des talents sur le Z et le E, et c'est méga méga costaud, hein, bien sûr. Ça veut dire aussi perma énergie, puisque vous aurez 4 shields potentiels, donc c'est costaud pour protéger deux mecs en même temps, vous, mieux vous protéger vous aussi, c'est très très très bien. Euh, ensuite, on a la grenadière, restaure instantanément toutes les charges de grenades à particules. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que vous. Au bout, de, au bout de 8 secondes, vous récupérez toute votre charge de A en fait Donc ça c'est pas mal, ça permet d'avoir encore plus de spam avec le A Alors, Si vous êtes parti en 1000 q ou avec la précision du geste C'est vrai que la grenadière c'est vraiment costaud mais c'est vous priver de la défense inflexible Donc c'est si vous êtes assez safe, vous pouvez pas de, de loin Mais généralement on a besoin de la défense inflexible sur un en late game Maintenant il y a les améliorations d'ultime Réduit le temps de recharge de la zone d'exclusion de 25 secondes et augmente sa durée de 1,5 secondes je vais pas vous faire un dessin. 45 secondes de temps de recharge avec 25 secondes de temps de recharge en moins. Bah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ça fait que vous avez plus que, que 20 secondes de temps de recharge. C'est pas dégueu. Si en plus vous êtes en fleur de combat, ça fait que la, le, la zone d'exclusion, vous pouvez avoir quasiment 10 secondes de temps de recharge. Euh, c'est. C'est très très très fort, c'est très très très très fort Ça vous permet d'avoir des ultimes en permanence Sachant que, encore une fois, plus vous avez d'énergie, plus vous faites mal Donc la zone d'exclusion améliorée, c'est pas mal du tout C'est pas dégueulasse sur le papier euh, pour, euh, Si jamais votre game se passe très mal et qu'il faut faire des plays en permanence euh, Pour protéger et tuer les ennemis, c'est vrai que la zone d'exclusion améliorée, c'est pas mal Enfin, après, ça reste quand même le meilleur vin sur le papier Même s'il est dur, c'est la zone... Donc, c'est la durée d'orbe à graviton, la graviton améliorée, qui dure une seconde su supplémentaire et réduit au Ah non, pardon, la durée, oui, c'est ça, augmente la durée oui, d'une seconde, je confonds avec le tombeau au silence, et réduit au silence les héros pris dans sa zone d'effet. Pour le coup, je pense qu'il faudrait dégager la durée qui est augmentée d'une seconde, euh, pour moi c'est trop, c'est débile, et réduit au silence les héros pris dans sa zone d'effet. Le principe c'est que maintenant les mecs qui sont dans la zone sont silence. Donc c'est le tombeau silence de Léoric, mais même en mieux puisque bah, normalement le tombeau silence ça réduit d'une seconde la durée, là l'orbat graviton bah, ça augmente d'une seconde, ça, ça, ça, ça à mon avis ça viendra un jour, quand euh, les, les, si jamais Zarya est full mode, euh, ça sera dégagé ça. Enfin bon, pour le moment, ça réduit au silence, dites vous surtout ça, ça réduit au silence les types, et ça c'est très très solide, ça veut dire que les mecs peuvent plus sortir de votre orbe à graviton, avec 60 secondes de temps de recharge, et si vous avez fleur de combat pour réduire le temps de recharge, c'est vrai que, mais même si vous l'avez pas, 60 secondes de temps de recharge, un silence de zone comme ça, ah bah c'est euh, potentiellement, vous pouvez gagner, euh, gagner la game sur un ultime. Hein. Donc c'est très très très très fort. Maintenant, comme vous le voyez, les 4 vins de Zarya sont très solides. Un qui va être passe-partout, un un peu plus offensif, un qui va être à la fois offensif et défensif, mais basé sur les ultimes, et l'autre... Qui est une sorte de tombe au silence pour Zarya mais qui se lance à plus long, longue distance mais qui met un peu plus de temps à ce setup contrairement à Léoric Donc honnêtement c'est à vous de voir graviton, si vous êtes parti graviton honnêtement graviton 20 peut être très très fort Maintenant des, vous pouvez jouer graviton et défense inflexible mais c'est vrai que c'est un peu dommage de passer outre ça Si vous êtes parti zone d'exclusion là le choix est variable les trois sont cool ça je pense que c'est le plus, le plus simple vous pouvez faire encore une fois un build full Q-spell, euh, je suis moins fan du build Q-Spell, personnellement je conseillerais ça, alors le 4 et le 13 sont ultra modulables, le 16 aussi bien sûr mais je dirais le 1 et le 7, euh, charge maximale et précision du geste personnellement c'est mon, mon coup de cœur. j'en parle depuis des années, euh, je suis très content d'ailleurs de voir que Xir a démocratisé ce build euh, en compétitif. Et euh, c'est un truc auquel je lui, avais, je lui avais parlé En plus je lui avais dit hey, tu devrais essayer ça il était en mode je mange pas trop Et finalement maintenant je joue que ça Donc ça me fait très très plaisir Mais honnêtement c'est super fort C'est super fort ça vous permet d'être vraiment à la fois très solide Vous allez avoir souvent de l'énergie Et en plus de ça d'avoir énormément de dégâts et d'utilitaires Parce que vous allez aussi slow Donc pour vos carries c'est toujours cool Donc honnêtement un build assez, euh, assez, assez générique euh, 16, encore une fois 4, 13, 16 ça varie Et même le 20 c'est 4 variables on va dire Ça dépend de vous j'en ai déjà parlé sur les talents Maintenant vous avez plusieurs moyens, il faut être attentif aussi encore une fois avec Zarya Bien attentif sur quel, euh, qu'est-ce bah, qu que je dois faire en gros Est-ce est que par exemple Arthas va lancer ses spells et tout Donc je vais claquer mon shield C'est beaucoup d'anticipation et de connaissance de jeu au final Zarya Puisque bah, vous allez généralement mettre le shield avant le, burst avant le burst en fait Donc ça va être très très important Un point aussi, si vous avez beaucoup d'énergie on a tendance à se dire Bon on va attaquer et si je mets un Q, le temps que le Q parte. Ça met du temps. En fait, le principe c'est que le Q, euh, certes, ça met un peu de temps d'animation, mais vu les dégâts, euh, faut, pas aller, hein, faut pas hésiter à y aller. Faut pas hésiter à y aller, faut pas hésiter à cartoucher. Voilà, j'espère que ce guide sur Zarya vous aura été utile, euh, que ce soit pour mieux la contrer ou mieux la jouer, bien entendu, même si généralement c'est plutôt pour mieux la jouer. Euh, merci à tous, n'hésitez pas à donner vos impressions. Plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus. On peut être baraquée et féminin. n'oublie <rire> pas de suivre les réseaux sociaux, petit coquinou. Hein Petit Facebook et Twitter. N'oublie pas le petit like, la petite cloche, petit abonnement. Bisous